Mesdames et messieurs, salut à tous. Encore une fois, nous parlons bah, de formation sur QuickBooks. Je dis à l'après, création des comptes compte de banque, banque compte avec compte de dépenses, comment nous sommes capables de dépenser, mais comment, lorsque nous faisons une facture, nous sommes capables de recevoir l'agence directement sur nos et sans que nous n'ayons pas à faire plusieurs manipulations, par exemple, lorsque nous faisons un compte à recevoir, nous venons tirer hier, et puis, nous allons faire, et à chaque fois que nous devons faire et des transactions sur compte en banque. Et le premier pas que nous parlons faire, nous allons aller, la préférences, nous fait édit, préférence Et puis, nous et créer, nous et aller dans et une façon pour être capable et... et, et avant tout, on nous allons crée, nous créer avant tout et notre compte en banque. Nous allons aller dans le à 40. Dans la liste Château 40, nous allons créer on notre compte en banque. Et nous avons un premier compte en banque que nous avons créé déjà, c'est Unibank. Nous avons fait transfert l'argent à la donnée. Et si mon avons assez bien, nous avons montré bien le compte en banque. Là, nous avons créé 88 dollars à la donnée, c'est Unibank. Mais je dis là, nous avons créé et on notre compte. Son compte caisse. Et nous va faire que, à chaque fois que nous faisons une facture, et, facture là, et nous avons le petit ca cash également, ou bien, et etc. Mais nous allons le compte caisse. Donc, et, nous, fait, et, nous allons aller la banque, et puis nous faisons création, nous allons dans la banque, nous avons pris caisses, et nous allons les le caisse. caisse entreprise. Et puis, comme question n'a pas rien là-dedans, nous avons comme ça. OK? Et ça, c'est contre compte la question. Et puis, lorsque nous faisons le compte de la ça, question, ça tout l'argent que nous faisons dans la le... question d'abord. Et puis, a là, lorsque nous faisons un dépôt dans la banque, nous fait une transaction, nous sortons dans la question pour aller dans la banque, nous contrôler la banque plus facilement. Nous fermons fermé compte ça là. et puis nous allons aller comme, comme nous du dit nous avant, c'est-à-dire dans l'édition préférence. Lorsque nous arrivons dans l'édition préférence, et nous pouvons chercher et côté que nous pouvons intégrer, par exemple, et, et, et, toute facture que nous, nous, nous fait et pour aller directement, et, au lieu d'aller directement dans dans le compte dépositaire, nous allons aller directement dans le compte caisse que nous allons pas faire. Nous allons dans le paiement, par exemple, appear, et puis nous allons dans la compagnie, et puis nous avons trois éléments nous sommes pour pouvoir recevoir l'argent. Nous avons automatique. Quand il m'a fait nous, nous avons un automatiquement et les plages automatiquement calculer paiement et puis use on deposit font fonds c'est à dire fonds à déposer lorsque par exemple nous vendons à crédit et facture à pas venir directement et mais l'aller dans le compte à déposer c'est après qu'on a là nous on fait dépôt dans banque mais nous pas faire ça nous voulons que par exemple nous font facture facture à, aller directement et, sous compte caisse Donc, on a décoché ça et on a décoché les. Et puis, qu'on y a là, et nous, nous, nous dit que et nous fait OK. OK. Là, nous fait OK. Il dit non, faut que le book pour être capable de ça en charge. Et puis, qu'on y a là, et nous parlons dans la facture, encore. Que, euh, nous Bien. Nous sommes capables, avant tout, de désigner notre compte et pour, pour, lorsque, par exemple, là, nous recevons l'argent pour être capables et recevoir l'argent et là-dedans, toujours en paiement. Ok. Et ok. Donc, nous allons dans facture, par exemple. Lorsque nous allons dans la facture, nous, si nous vendons un produit cash n'importe on on lui a au aller dans la facture On allons aller premièrement les nous allons recevoir par exemple dans la facture si que une facture à crédit nous allons à crédit si par exemple on a payé non et par exemple on prend le customer, par exemple on a on donc, par exemple, et, et 8 euros et Ouais. après le pied c'est vrai non oui c'est hors non vrai que mon na, par exemple les paiements non on fait un clic droit définir nos dit et recevoir l'argent lorsque nous, on dit pour nous recevoir l'argent et puis ben bah nous on compte ça au lieu que l'argent ça que nous recevons nous checkez ça au lieu d'aller dans une dépositante nous aller dans compte nous cliquer ici en bas nous aller dans compte caisse on dit que l'argent doit déposer dans le caisse Et puis, nous fait « OK. on servait et puis nous, nous fait main. Donc, si par exemple, nous vendons des, des produits et cash également, ça c'est compte à crédit. Et par exemple, nous allons dans, toujours et, pour nous faire et, ça que nous les cash. OK? Eh, nous sommes capables d'aller dans la homepage, la compagnie homepage, pour nous capables de par exemple, facture là, votre cache. Nous avons vu non code aller, eh, nous avons fait View, et puis nous avons fait Add Windows, eh, nous avons le cache, vente cache. Comme ça, nous n'avons pas besoin de le chercher tout le temps dans un page, de a pas aller à l'économie. Ok Et vendre cash. Et puis, quand il y a là, nous allons, nous allons commencer à faire vendre cash. Nous chercher, par exemple, une lettre, par exemple. Nous allons pour 10 dollars. Nous allons Nous choisir exactement qui côté là, nous allons faire vendre cash là, pour y aller tomber. Songez que le côté de l'Allemagne déposite. tout. On dépose fonds. c'est-à-dire fonds à déposer. On a D'accord tiré. Encore. On a pris tiré. On a dit. On a pris On a dit c'est. Qu'est-ce que pour l'aller? Et puis, on a accéléré. On a dit enregistré ça. La prochaine fois que nous avons des fonds de cash, on à faire, même si nous faisons, par exemple, là. Nous avons des ventes de cash à faire. À chaque fois que nous faisons des ventes de cash, là, nous vendons nos pas on vendre, on vendre. immédiatement, nous gardons. Là, nous avons vu que le copain est aller dans vente dans de caisse. OK? Donc, nous vendons nos pas Alors, nous fermons et nous allons dans la caisse. Si par exemple, nous vê, vérifier le comptes, nous allons toujours nous, account nous, capa... nous allons mettre un chat pour nous d'aller dans le chat account C'est-à-dire tout l'ensemble des comptes. Et puis, nous allons mettre ça aussi dans l'icône pour, capa... pour nous aller rapidement. Nous allons faire fichier, nous allons faire view, et puis nous allons faire et puis nous allons ça le chat account. Ok, donc allons là. Et puis, nous allons aller dans compte caisse. Nous allons voir que, par exemple, dans compte caisse, que nous allons pour vérifier, nous allons que le compte caisse a gagné 36 dollars, et le compte en banque que nous avons à nous avons gagné 88 dollars. Donc ça veut dire que tout ça nous fait, facture nous fait, y aller dans le compte caisse, et tout ça nous vend. Par exemple, tout l'argent nous recevons comme crédit de la part de nos, de nos clients, et nous fait l'aller dans le compte caisse. ça veut dire que nous avons un contrôle. Euh, plus ou moins et correct de l'argent carpentier. nous n'avons pas besoin de perdre après l'électricité et l'autre bord pour être capable de faire l'argent rentrer dans le compte caisse. -là. Mais là, qu'on y a là, nous parlons et, et, par exemple, là, nous gagnons achats pour nous faire. Soit achats de marchandises ou bien, soit et, des dépenses courantes et, des dépenses courantes euh, de l'entreprise là On connaît, il faut nous payer d'eau, faut nous payer de l'eau, il faut nous payer de l'eau, il il faut nous payer de il faut tout ça, c'est la dépenses courantes de l'entreprise-là. Par exemple, si on un bien, un bien meuble pour l'entreprise-là, soit en voiture, soit on, même une grosse imprimante, ou bien n'importe quoi, si mais si son bail est rester en permanence pour l'entreprise-là, il n'est pas fait partie de la dépense courante-là. Il est entré de l'entreprise, il est compté comme un bien de l'entreprise. Donc là, nous ne faut pas entrer dans la dépense courante. Mais là, y a là et nous gagnons un compte chèque aussi. que Nous gagnons gain, nous deux comptes là -bas. Compte caisse avec compte une banque Si par exemple, nous ne voulons déposer l'argent à la banque, nous devons faire un transfert de. Par exemple, si nous voulons, nous voulons pour 38 euros, nous voulons déposer 38 euros sur le compte Unibank à la banque, nous devons tirer dans la caisse pour déposer. Là, nous dans le banking et puis nous faisons un transfert de fonds. Transfert de fonds. Et nous, nous, nous prenons la banque de caisse qui vient là dans 36 euros. Si nous voulons transférer tout l'argent, il faut quitter par exemple un fonds de caisse. On la prend par exemple 20 euros pour nous voir dans la compte et une banque là. Nous prenons une banque ici et puis là en bas, un dollar nous dit, excusez-moi d'avoir dit non, mais c'est dollar nous prenons 20 dollars, nous écrivons là-bas et puis nous marquons, un petit bail, nous disons euh, transfert en date, etc. Et puis euh, de euh, à la bac. Unibac. Ok. Et puis, nous fermons. Donc, pour nous si nous faisons une petit visite dans le compte Chalakaranta, euh, pour nous garder, par exemple, le compte caisse-là, descendre à 10 euros comme fond de caisse, ok, ils 16 dollars dans fond de caisse, et puis, le compte Inibac, là, même Kugnala, il qu'on a là, monter, il vient gagner près de 108 dollars dans le compte unibank là. Et nous sommes capables de gérer le ça un petit peu de temps en temps, de manière assez simple. Qu'on y a là, on parle de compte, chèque, dépense que nous allons faire pour l'entreprise, là. Euh, Entreposer les un chèque aussi à dépenser. Nous avons euh, deux façons nous de faire des dépenses. Soit nous écrivons des chèques directement, okay, et bah donc, euh, Si nous faisons des dépenses courantes à partir de compte-cash, Ou bien de compte en bâton. Exemple, si ces chèques n'a pas écrit, nous faisons à partir de compte en bâton. Si c'est Timon cash n'a fait, nous faisons à partir de, de compte-cash. Nous capables de choisir là comme nous, ouais, par exemple, là, si on a fait dépenses dans euh, compte dans la banque, par chèque, ou bien par carte de crédit, ok, nous, nous choisissons quest caisse ou bien si on a fait le compte dépenses nous choisissons tout les deux banques là. Ok, donc, on y a là, on a fait des dépenses par exemple, nous voilà acheter des bagages, on a fait un compte, et, par exemple, et, on va l'acheter une fourniture, pour nous capables de vendre et, euh, entreprise Nous, nous prenons, nous ne pas le payer pas cher ou bien pas carte de crédit, nous prenons et compte une banque qui gagne 108 dollars là dedans Pour nous faire compte, par exemple, si c'est pas on a réapprovisionné, nous, on va nous, nous, nous, nous, nous choisir dépenses ici, parce que c'est deux types de dépenses. Ça, c'est pour les dépenses courantes et puis ça, c'est pour les articles, si la partie article, qui va faire partie de l'actif entreprise-là. nous choisissons des articles, items. Et par exemple, là, nous prenons pantalon que nous prenons en stock. Nous, nous dit que les, les tout ballon prix que nous pendant acheter pantalon, hein, s'ils changent, nous capable pas changer directement. Nous dit que là, nous n'avons pas acheté, y a là, trois pantalons. OK? Ça, c'est... Dépendant ce que nous avons nous dit, nous n'avons acheté trois pantalons. Voilà. Ouais. OK pantalon, nous mettez toi et à 10 dollars pendant pantalon et puis montant, on va et, et, et, et la changer automatiquement. Donc, nous acheter toi pantalons, il et tourner 30 dollars. Ok? 30 dollars pour toi pantalons. Et puis, euh, si nous nous mettons un petit mémo, nous mettons un petit mémo et puis ça c'est, les que nous faisons, qui va réduire automatiquement et quand et une époque qui est à 78 dollars et qui est donc, quand même avec pantalon ok si nous voulons par exemple nous gagner des dépenses courantes par exemple c'est des fournitures ça c'est nos payer et cash mais si nous voulons par exemple aller et nous recevoir des factures il faut nous faire et, nous avons une requête pour nous capables de faire des demandes de pantalon Nous sommes capables, par exemple, d'entrer des bills que nous avons dû, des factures, et puis nous entrons des factures à partir de là. Avec les billets là, et nous pouvons pas aller dans les dans boutique que nous avons à Par exemple, et, regardez, si nous avons déjà les liste de vendeurs, par exemple. Oui, là, nous chez Hakim. nous avons acheté des pantalons. On dit par exemple, chez Hakim, dans combien de temps on payer Si c'est automatiquement, on va essayer si dans 15 jours, etc. Parce que ça, c'est facture à faire pour commander, pour capable de connaître pour gagner, pour payer, et Hakim. On dit que c'est la sur place pour faire du ennuis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire des factures pour payer Hakim, on fait comme ça. Si, eh, par exemple, si c'est le pantalon encore, que nous achetons eh, dans le Méhacim, nous faisons le pantalon, mais songez que ça, il peut pas payer. Et nous allons acheter encore trois, trois pantalons dans la Kharakim. Et puis, comme nous l'avons nous allons un zoom, trois pantalons à trois, il est venu pour 30 dollars. Mais là, c'est nous donnons à et, et puis nous capables de dire et, et, ok, nous faisons demandez-nous et eh, change de thème nous dit. songez qu'on y a là nous doit Hakim, ça nous doit nous pour copier. Dans fait chèque là nous paye le de nou cash, mais là qu'on y a nous à Hakim nous pour copier. Et qu'on y a là faut nous payer Hakim, l'aller dans compte chèque là et nous parlons que e, si n'aller dans liste des vendeurs là et si là n'a pas que dans liste des vendeurs là nous gagne chez Hakim que nous doit. Le gouvernement nous doit 4 euros parce qu'à chaque fois, la taxe a monté et puis à qui nou nous doit 30 dollars. Ça, c'est une analyse là des -là, vendeurs. Nous avons un bill, nous avons un premier chèque que nous avons fait, nous avons payé le cash. Y a là, nous avons un bill que nous devons payer. Il faut nous payer. Fa paye, là. Là, nous allons faire un clic droit, nous disons que nous devons payer. Eh, nous allons faire clic là, nous disons que nous payer. là là, là salaire, nous, -même, et leveli, nous allons dans la clic nous allons faire un nous allons dans un clic dans euh, la partie-là, nous dit la paye les nous dit bill Ok? nous nous nous dit de payer payer le payer payer bas, nous payer si, paye paye si, eh, si nous une compte Unibank, nous choisissons Compte Unibank pour nous capables de payer parce que nous avons 40 dollars dans le compte Unibank que nous devons Ok, et puis nous choisissons Hakim que nous devons, 30 dollars, et puis nous payons, nous faisons payer. On là, a là, il a dit non, est-ce que par exemple nous avons l'autre chèque pour nous payer encore. Nous dit non, nous dit ok, nous payons. Ça veut dire que facture Bill Hakim ça, nous payons. Ouais, nous sommes capables de payer directement, bientôt nous sommes capables de faire facture. De même que chaque mois, nous avons pour nous payer gouvernement aussi, nous allons dans la des vendeurs là, nous ouais tout le monde que nous gagnons pour nous payer. Donc, nous a nous balouer, balance total de l'entreprise, et qui côté nous est. Pour nous capables de faire balance total de l'entreprise, nous nou, allons dans le rapport, dans le report, nous allons dans les report, nous allons dans la compagnie financière, nous prenons profit et perte. Nous choisissons ça, nous avons accru. Là, c'est par exemple, où tu vends un crédit, ou vende, et là, ils vendent cash. Ils vendent uniquement cash, nous ouais, voyons que ce n'est pas le même montant entre gain cash ou, avec les crédits. Voilà, nous avons 59$ dollars là, mais par exemple, sur vais vendre crédit également. montant comme nous avons payé, nous ne sommes pas Nous avons choisi, à partir de deux mois, nous avons moi, choisi le total de tout ce que nous vendons depuis le commencement jusqu'à la fin. cest dit que depuis le commencement de l'année, s'il a commencé en janvier, on fait le commencement en janvier, et s'il si a commencé et dans l'autre manteau, où elle, toute sont vente là-dedans. Donc, nous prenons acte 3, c'est-à-dire que ça vous si être dit, a pas de copier, a ou bien, si vous pouvez a pas copier, après peut différence. Là, là, là nous prend, par exemple, le total général. Dans le total général, nous voyons, par exemple, dans le type de bien que nous gagnons. Nous avons 120 dollars, et puis dans l'administration, et puis dans la fourniture que nous gagnons, 120 dollars et puis dans les pensions, pensions nous voyons que nous gagnons eh, nous avons acheté pour eh, 60$ dollars donc eh, nous avons une balance eh, de 59,99$ et puis de tout bien que euh, nous faisons là ça c'est dépenses eh, profit et dépenses ça si nous si nous, si nous voulons enregistrer ça pour nous connaître à chaque fois Combien nous faisons? Nous sommes capables de faire également le total de tout ça que nous vendons pendant un mois ou bien pendant tous les eh, mois que nous avons fait déjà. Nous sommes capables de mettre enregistrer dans le bureau également. C'est-à-dire nous faisons un review et puis nous voyons. Et puis nous disons eh, profit et perte. Et puis nous mettons là. Si nous voulons voir une balance et de débit et crédit, pas débit et crédit, ils sont, sont actifs. Nous sommes capables également de faire un report pour nous voir vraiment qui côté nous y est dans l'entreprise. Pour nous avoir tout le compte. Accounting. Accounting and tax. Nous choisit par exemple Trial Balance. Trial Balance, c'est pour le banon au rapport de débit et de crédit de toute entreprise, de gens qui ont gagné au niveau de l'entreprise. Tout ça, non? nous par exemple, ou à ça, nous choisi par exemple Cash. Au, au total de vente cash et au vente crédit nous à croal parce que nous achetons nous acheter nous crédit également voyons ouais, vraiment et, combien est lié tu as le balance nous par exemple et, qui côté nous dans est dans l'entreprise tout ça nous acheter tout ça nous doit, tout ça nous posséder la banque nous etc pour nous capables de nous gagner une idée de ce que nous fait dans l'entreprise là, là nous avons un compte nous est 16 dollars, une banque qui 48 dollars. Nous avons un inventory asset, son débit, son actif, de 1000 dollars. Songez que nous avons acheté une provision pour 1000 dollars, donc il fait partie de l'actif, il contient comme actif, il est en débit. Et puis tout ça, nous avons également fait partie de l'actif. Ok? Et puis, même des dépenses, des coûts de dépenses que nous supportons, de 60 dollars, il fait partie des dépenses. Et puis, le crédit à lui-même, c'est lui ça, nous sommes capables de dire que nous, nous euh, soit, soit nous vendons ou bien nous possédons et, et pour l'entreprise, c'est crédit à, et Nous que, par exemple, nous gagnons euh, une taxe, on balance de taxes de 4 dollars. 80 que nous avons pour nous payer. Et puis, nous avons nous opening balance. opening balance, cest à que c'est ça que nous avons l'argent que nous avons possédé pour acheter pantalon, c'est compte nous avons le cash que nous avons. Et puis, nous avons nous, nous, nous, nous, nous, nous, au niveau de l'administration, l'aide que nous avons fait, nous avons fait 30 dollars, et puis la fourniture que, et, et, que nous avons nous et par exemple, en salon, nous avons pour 90 dollars. Okay, ça veut dire que débit égal crédit, ça que nous possédons nous que euh, au total, et, et un bilan de l'entreprise à crédit et débit, nous 1124 dollars. Donc, l'entreprise noire vaut normalement 1124 dollars pour l'instant. Okay. Ça dépend du nombre de dépenses que nous faisons. Donc, c'est très important pour nous gagner un type de renseignement, ça, et dans balance, et, disons, un petit bilan de l'entreprise. Voilà. Si nous voulons qu'elle soit ça tout nous sommes capables de qu'elle soit là, nous enregistrer, et nous, aller, nous mettre dans le bureau, nous, et puis nous, nous allons dans le jour, et puis nous faisons un, et puis nous voyons, trial balance, nous voyons. Le trial balance, en on de un petit bilan. De sacs complets de débit et crédit que nous gagnons pour envie Voilà, c'est là que nous avons campé. Et nous remercions tout le monde qui nous a regardé. Nous, nous espérons que ce travail que nous faisons est intéressant. Et puis, nous avons rendez-vous pour l'autre formation dans QuickBooks. Merci beaucoup.